Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, qui est un tu préfères. Euh, voilà, je devais le faire depuis X temps et au final j'avais pas les questions, j'avais pas les, les tu préfères. Et à force sur euh, Discord, vous m'avez passé plein de euh, tu préfères. Voilà, c'est même là-bas que je vous l'ai demandé de le mettre ou dans les commentaires. Et pour faire votre euh, tu préfères, et nous avons une personne derrière la caméra qui posera les questions et que je répondrai devant vous. C'est parti Tu préfères Kinder Surprise ou Kinder en bar Ah ah, t'as la question, j'adore les deux, mais... Kinder Surprise, c'est ça Kinder Surprise ou Kinder Bar Kinder Bar ça se mange trop vite, moi-même, enfin tous les Kinder ça se mange trop vite dans tous les cas euh... Mais Kinder Surprise c'est bien que t'as la petite surprise à l'intérieur et tu peux avoir le petit jouet. Petit 2. Tu préfères sauver ton ami Masculin. Ou sauver ton ami féminin Actuellement, je dirais plutôt euh, sauver mon ami euh, féminin, vu que j'ai que de ça. J'ai pas de masculin, alors euh, voilà, ce sera plus. Amour, les gars Ça sera plus, euh... Amor, <rire> ça sera plus euh, féminin. Tu préfères mourir ou tuer ta meilleure amie Bah, ben, oui. mourir, je veux pas tuer ma meilleure amie quand même cruel cette question <rire> Mais oui, dans votre thème. Est-ce que t'aimes ta meilleure amie Tu l'aimes pas, tu la tues non, non, je l'aime bien, je l'adore. Tu préfères ne plus dire aucun mot avec un M ou mettre 3 L dans tous tes mots Euh... Je pense que je préférerais mettre des M partout parce que les... Non, enlever les M, c'est ça Enlever ouais. les M, que mettre des L partout, c'est chaud. Parce que... C'est chaud de mettre des L partout. Tu veux Angé Tu préfères plus de tel ou plus de musique Ah, plus de tel, plus de musique. Ah, plus de tel ou plus de musique. Ouais plus de musique, parce qu'en ce moment ça fait hyper longtemps j'écoute pas trop de musique euh, il ouais. y a un moment donné j'écoutais plein, plein de musique parce que regarder des musiques c'est quand même compliqué à part regarder leurs clips mais euh, ouais, je préfère garder mon téléphone et ne plus avoir de musique mais euh, ouais Tu préfères fuir et vivre ou te sacrifier pour sauver tes amis et mourir Bah je sacrifie mes amis et je meurs Alors, être en couple avec un beau mec musclé ou avec quelqu'un d'ordinaire et gentil Alors, Tu m'as dit beau et musclé et ordinaire et gentil. Ouais. Est-ce que tu préfères en gros le physique ou plutôt la gentillesse, enfin l'intérieur quoi Moi je dirais les deux. Tu mets les deux ensemble. C'est ah, magnifique. Ouais. Ah le choix un était beau compliqué. Un beau gosse, euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est chaud en vrai. T'as un beau gosse musclé et tout. Après ça dépend comment il est musclé. Parce s'il est hyper musclé et tout, ça peut être trop et voilà. Alors si il a petits muscles ça va mais bon, on va dire qu'il est trop musclé, alors je prendrais le gentil et... Euh... Tu préfères vivre à genoux ou mourir debout <rire> Vivre à genoux ou mourir debout Alors c'est chaud de vivre à genoux, mmh. imagine déjà tes petites tailles et tu vis à genoux, t'es encore plus là, alors tu peux pas attraper des choses. être encore compliqué, tu vas attraper un truc, quand tu sautes mais tu retournes sur tes genoux mais pas sur tes pieds, euh, ben, on va dire mourir debout. En même temps, mourir debout c'est ce qu'on fait tous hein, dans le cercueil, en général on est debout, enfin... T'es couché. Enfin, <rire> t'es pas dans une position où t'es assis ou autre, quoi. T'es droit. Alors, tu préfères avoir le vertige ou sauter à l'élastique du haut d'un pont Euh. Je préfère sauter d'un élastique d'un pont avec un élastique du pont. Parce qu'avoir le vertige, je pense pas que ça soit très, très génial. Parce que t'es en hauteur et t'es en mode. Et tout le temps avoir peur. Ça ne soit pas être fameux, fameux dans, dans la vie. Euh, après moi je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'avoir le vertige, je peux pas savoir euh, qu'est-ce qu'on ressent Mais euh, alors que si tu sautes avec l'élastique, au moins tu fais des choses, tu t'amuses Tu fais de la sensation, même si ça peut faire beaucoup de mal au cœur Parce que la sensation quand même, euh, voilà, il faut avoir un cœur solide tu préfères... tu préfères 10 millions d'euros ou 10 millions d'abonnés Les deux Alors si c'est pour la vie YouTube, je préfère... Les 10 millions d'abonnés, c'est logique, mais sans la vie YouTube, je préférerais les 10 millions d'euros, et qui est aussi logique dans tous les cas. Mais si même si étant youtubeur, tu peux peut-être pas gagner 10 millions d'euros, de, même si t'as les 10 millions d'abonnés, parce que des fois le nombre d'abonnés ne veut pas dire le nombre d'argent que tu auras, alors je prendrai les 10 millions d'euros. Tu préfères travailler comme éboueur ou être au chômage Euh, chômage Hein Team chômage <rire> On va se lever tôt le matin et. Les faire éboueurs, je pense pas que ça soit fun tous les matins. Hein. Faut aimer ça, par contre. Après, ah, pour, ah, la... ouais. pour ceux qui font éboueurs, euh, euh, bah, courage à vous, et c'est chaud quand même, parce que... Ils ont de la force, c'est vrai. Ah ouais. Je sais pas comment vous faites, vous, les éboueurs, mais moi, je pourrais pas, fin... Ou alors, je me bouche le nez, j'en sais rien, mais... <rire> J'en sais rien comment vous faites, vous, mais bon... On embrasse tous les éboueurs qui nous regardent. Ah, ouais. Paix à vos narines. Là, là. Elle est dure, celle-là, Qui hein. Tu préfères la Suisse ou le Portugal Eh ah, ben le Portugal, c'est un peu logique vu euh, origine. Je sais, mon origine, merci, je ne sais plus parler, <rire> c'est fou ça. Plus les jours passent, plus je ne sais plus parler, mais bien sûr le Portugal. Ça ouais. semble logique. Alors, petit 13, ça sera la dernière question du coup. Okay. Tu préfères perdre la main droite ou le pied droit hum, compliqué hein Alors si tu perds la main droite, tu peux pas écrire, mais tu préfères la main gauche. Bah, il faut savoir faire de la main gauche. Après, si ça prend à force de, de faire, tu, tu y arrives. Euh, alors que perdre le pied droit et te reste que le gauche. mais En fait, ça revient au même. Hein. Si t'as pas l'un, tu utilises l'autre. Et bon, si tu perds le pied droit, t'as plus de mal à marcher. Alors, je pense je préférerais perdre ma main droite. Ok, du coup, ça s'arrête là. D'accord. Bah, merci, la, la, la commentatrice derrière la, la caméra. De rien, j'étais payé pour ça. <rire> payé en bisous. Là, ouais, payé euh... par la gentillesse. <rire> c'est ça, exactement. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu ce que tu préfères. j'essaie de répondre au mieux que je pouvais, même si des fois c'était compliqué que les deux choix, j'aurais aimé les avoir euh, direct. Ouais. On, on pas préfère tous avoir sa main et son pied. Hein. <rire> c'est ça, il euh, y a des choix, tu peux pas choisir l'un ou l'autre, tu dois avoir les deux, c'est obligé. Mais bon. Si jamais vous voulez une autre série sur ce tu préfères, même si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et que ça revient en 2020, oui bien sûr ça revient en 2020, c'est quand même extraordinaire qu'un tu préfères arrive en 2020, alors que c'est très ça se fait très rare maintenant les tu préfères. Ça devient très très rare les tu préfères en 2020. Euh... Ouais. Mais si jamais ça vous a plu, bah n'hésitez pas à les lire dans les commentaires. Envoyez des tu préfères si jamais vous en voulez d'autres. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.